Nous allons prier pour la France Toi qui me suis maintenant Sois concentré Nous allons prier pour la France Si seulement les français avaient leur regard sur la médecine Mais qu'ils sachent que c'est Dieu qui bénit Et c'est Dieu qui guérit M'a me dit d'Absom, ça et Que dans leur détresse Dieu n'avait pas envoyé des gants Dieu n'avait pas envoyé de cache mais Dieu avait envoyé sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu descende maintenant en France. Qu'il guérisse tous ceux qui sont malades ce matin. Prions, toi qui me suis, au nom, prions, prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je laisse la France à tes mains. Que tous ceux qui sont malades, ceux qui sont abandonnés, à des hôpitaux soit guéri Au nom de Jésus Christ Que le miracle Soit leur partage Au nom de Jésus Christ Que le miracle soit leur partage Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Seigneur Je suis en train de prier pour le français Le Dieu de mon bon De Jésus Christ de Nazareth Ta main n'est pas courte Seigneur, touche ceux qui sont malades maintenant, ceux qui n'ont pas de moyens, même ceux qui ont des moyens, qui sont Yahweh en difficulté, que ta main puissante puisse les assister au nom de Jésus Christ. Qu'ils soient assistés par toi au nom de Jésus Christ. Le miracle, la guérison, la guérison descend maintenant en France. La guérison touche les Congolais, les Français. Les West-Africains, les Arabes qui sont en France, au nom de Jésus-Christ, que le miracle leur soit accordé, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu es Dieu. Merci pour la guérison de la France. Merci pour la guérison pour la France. La France est guérie. Coronavirus quitte la France. Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.